On va étudier l'anatomie des urtères. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va commencer par une introduction brève, puis on va étudier la configuration externe de l'urtère, puis on entamera la configuration interne, après on étudiera son trajet et sa situation, après on va voir la topographie de l'urtère. Après, on étudiera son innervation, vascularisation et son drainage lymphatique et on finira par une petite conclusion. Les urtères constituent avec les calices, le bassinet, la vessie et l'urètre les voies d'excrétion des urines. C'est un segment du canal excréteur du rein, il s'étend du rein à la vessie Tendu sur une longueur de 30 cm. Il est tendu depuis L1 à la face jusqu'à la face postérieure de la vessie au niveau du bassin. Il peut présenter des variations de développement, comme il peut être siège de pathologies obstructives, souvent la présence de l'étiase au niveau des urtères. L'urtère a une forme cylindrique. Son calibre varie de 6 à 10 mm et sa longueur varie de 25 à 30 cm. Il est subdivisé en quatre segments topographiques essentiels. La portion lombaire qui est de 12 cm, une portion iliaque de 3 cm, une portion pelvienne de 14 cm et puis la portion intramurale de 1 cm avant de s'aboucher au niveau de la paroi viscérale par le méa des urtères. L'urtère présente trois zones de rétrécissement physiologique essentielles. Au niveau de son origine, là, au niveau de la jonction pio urétérale ou bien ce qu'on appelle le collet de l'urtère, un rétrécissement marginal situé en regard du croisement avec les vaisseaux iliaques primitifs et, au niveau de sa partie terminale, en intra visical Pour la configuration interne de l'urtère, l'urtère présente trois tuniques essentielles. La tunique adventice, qui est une tunique conjonctive lâche, qui se continue en haut avec la capsule fibreuse du rein, et en bas avec le fascia visical. Elle contient les vaisseaux et les nerfs de l'urtère. La tunique musculaire constituée de trois couches. Une couche interne longitudinale qui se prolonge avec la, dans la vessie avec le muscle trigonal. Une couche moyenne qui présente des faisceaux circulaires et une couche externe qui présente des faisceaux longitudinaux. Après, on a la tunique muqueuse qui est très plissée et qui présente un épithélium de type transitionnel et rothélial. Pour le trajet de l'Urtère, il décrit un trajet en G et comporte deux portions essentielles, la portion verticale et la portion arciforme. Pour la portion verticale, elle est longue de 12 cm, située entre L1 et L1 jusqu'à le détroit supérieur, elle constitue la portion lombo-iliaque ou abdominale de l'urtère. La deuxième portion est la portion pelvienne ou arciforme. Elle est longue de 15 cm et subdivisée en deux segments. Un segment descendant ou bien le segment pariétal parce qu'il est appliqué contre la paroi du pelvis, puis, il s'étend du détroit supérieur jusqu'à l'échancrure sciatique. Puis, on a le segment transversal ou bien le segment viscéral. En premier, il a un trajet en s'éloignant de la paroi pelvienne, puis se dirige vers la ligne médiane, vers la paroi postérieure de la vessie, pour s'aboucher au niveau de du méa urétéral. Pour la situation de l'urtère, c'est un organe qui est rétro-péritonial et qui occupe les deux régions lombo-iliaque et pelvienne. Sa partie lombaire est située de chaque côté du rachis contre les apophyses transverses. Sa partie iliaque, repose essentiellement sur l'aileron du sacrum. La, pari la partie pariétopelvienne, l'urtère est plaquée par le péritoine contre la paroi du pelvis. La partie viscéropelvienne, l'urtère croise latéralement le rectum et les organes génitaux avant d'atteindre la vessie. Pour les rapports topographiques de l'urtère, on va étudier ces rapports en fonction de chaque segment de l'urtère. Pour les rapports du segment lombo-iliaque, on va voir ces rapports postérieurs. Ils sont constitués par le muscle psoas, le plexus lombaire nerveux, le nerf obturateur, les apophyses transverses du rachis lombaire. Pour ces rapports latéraux, on a le colon, le pôle inférieur du rein. Pour ses rapports médiaux, ils diffèrent à droite d'à gauche. À droite, on a la veine cave inférieure. On a la veine iliaque, primitive avant de croiser l'artère iliaque externe. À gauche, on a l'aorte et l'artère iliaque primitive. Pour les rapports antérieurs du segment lombo-iliaque, on a les vaisseaux génito-aortiques, les vaisseaux mésentériques supérieurs, le péritoine pariétal, le diodéno-pancréa et son fascia de trades, le colon ascendant et son méso à droite, après le colon descendant et le colon sigmoïde et leur méso à gauche. Pour les rapports de l'urètre pelvien, chez l'homme, on a la bifurcation des vaisseaux iliaques primitifs, puis elle croise le rectum et le canal déférent. Puis, il s'insinue entre la vésicule siminale et le bafon visical. Chez la femme, il est appliqué contre la paroi latérale du pelvis. En arrière, du légament large. Puis, il est appliqué contre la bifurcation du pédicule iliaque primitif. Ensuite, le segment viscéral de l'urtère croise l'artère utérine. C'est un rapport très important parce que lors de l'hystérectomie, on doit légaturer l'artère utérine et du coup, l'urtère peut être lésée. Pour la vascularisation, énervation et drainage lymphatique de l'urtère, la vascularisation artérielle provient pour le bassiné, et la portion haute de l'urtère, elles reçoivent le sang à partir des artères rénales, qui permettent de donner l'artère urétérique antérosupérieure. Pour la partie moyenne, il est alimenté par les artères testiculaires ou ovariques. La portion inférieure de l'urtère, elle reçoit des branches issues des artères, soit l'artère iliaque primitive ou bien de l'artère interne ou hypogastrique et de l'artère visicale. Pour les veines, ils sont claqués sur les artères et forment des plexus veineux. Pour le drainage lymphatique de l'urtère, la partie supérieure est drainée par les ganglions lymphatiques lombaires. Pour la partie moyenne, elle est drainée par les ganglions lymphatiques, hypogastriques et iliaques primitifs. Pour la partie inférieure, il est drainé par les ganglions lymphatiques visicaux et par les ganglions lymphatiques hypogastriques. Pour l'innervation de l'urtère, c'est une innervation d'ordre neurovégétatif. Les filets nerveux proviennent des plexus respectivement plexus rénal pour la partie supérieure et moyenne, le plexus hypogastrique et le plexus spermatique pour les parties moyenne et inférieure. En conclusion, les urtères constituent un segment d'excrétion des urines. Ils s'étend du rein. Jusqu'à la face postérieure de la vessie, sur une longueur de 30 cm, occupe deux régions, lombo-iliaque et pelvienne, et fait de quatre segments essentiels: lombaire, iliaque, pelvien. Elle entretient des rapports qui diffèrent pour chaque segment. Les rapports au niveau pelvien diffèrent entre la femme et l'homme. Le croisement avec l'artère utérine est un rapport très important. Sa vascularisation est divisée sur trois étages supérieur, moyen et inférieur. Son innervation est d'ordre neurovégétatif par des plexus nerveux.